Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 10 octobre 2022. Toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il bah, faut être un peu juste. Hein. Il y a qui... Certains d'entre nous vont être plus favorisés que d'autres pour utiliser une formule heureuse. Et euh, certains vont penser que ce sont toujours les mêmes. Peut-être. Mais ça tourne, la route tourne. À partir du 22 octobre, pof, les planètes vont passer en signe d'eau. Et ça va modifier complètement la donne. Mais pour le moment... Les gâtés, les privilégiés par les planètes sont avant tout mes signes d'air et mes signes de feu. C'est comme ça. Chacun son tour. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a plusieurs planètes dans le signe de la balance. Il y a avant tout le Soleil, l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses rayons chaleureux, lumineux, etc. Soleil en balance va favoriser qui la balance, bon anniversaire, mes deuxièmes décan, mais également mes versos et mes gémeaux. Vous êtes dans les petits papiers de la condition solaire, et pas que vous allez voir derrière. Qui sont également les favorisés lorsque une planète passe dans le signe de la balance Ce sont ceux qui sont à 120 degrés, ce que je viens d'indiquer, hein, mes Gémeaux et mes euh, Verseaux, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes lions et mes Sagittaires. Voilà, vous cinq, l'astre solaire qui est quand même le truc le plus volumineux, il représente à lui tout seul de mémoire un truc du genre 98% de la surface des planètes de notre système solaire, donc son influence elle est centrale, on est tous autour de lui, c'est la partie consciente, la partie volontaire la partie dynamique, la partie lucide depuis l'aube de l'humanité dès qu'un rayon de lumière, on sort pour un chercher de quoi bouloter, toujours pareil, j'attends cette histoire cette métaphore avec notre histoire ancienne soleil c'est ce qui nous guide hein, c'est vraiment la lumière donc vous cinq, en ce moment on est dans un état d'esprit plutôt positif constructif et actif qui nous invite à voir le bon côté des choses parce qu'on sait à l'usage qu'il n'y a pas mieux en matière d'état d'esprit pour faire quoi que ce soit c'est dit Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a également Mercure. Allez, je vous fais une petite nuance avec Mercure, parce que Mercure démarre la semaine en Vierge. Ah, bien créer un truc un peu atypique. Mercure, le mental, la communication, excellent dans ce signe de la Vierge. Il est chez lui. Il est au maximum de sa densité, de sa puissance, de sa précision, de sa disposition, à l'analyse, à l'observation. Et il quittera la Vierge à partir de mardi. Donc, lundi 10, mardi 11, en gros, vers 2h du matin... Il passera en balance lui aussi, vous allez me dire que ça fait deux bis repetita, mais il y en aura une troisième, attendez-vous, à, à la suite. Euh, Mercure jusqu'à mardi matin me protège au maximum mes signes de terre et pas que. Profitez jusqu'à lundi, hein, c'est l'horoscope, il paraît un peu avant, donc jusqu'à mardi matin, mais vraiment 2 heures du mat, Mercure le mental favorise la communication. Donc les toutes formes d'échange, de négociation de clarification en vierge il adore clarifier il adore ce qui est simple pratique, concret. Mercure en Vierge, comme souvent les Mercure en signe de terre, ont une sainte horreur des baratins, de tout ce qui ne tient pas la route, de tout ce qui est hors sol. Mercure en signe de terre, ça les exaspère, ça rime. Donc il faut savoir ça, c'est un truc à connaître. Quand on a un interlocuteur avec notamment Mercure, surtout les signes de terre, mais notamment Mercure dans ce signe, que ce soit en taureau, hein, taureau c'est le bon sens près de chez vous, en capricorne c'est des analystes, mais pur, pur, pur, pur, avec leur franc-parler. Et les Mercure en Vierge, c'est des cortiqueurs, des cortiqueurs ils ils adorent comprendre le pourquoi du comment etc donc excellent pour mes signes de terre donc jusqu'à mardi matin euh, c'est un peu court je le reconnais mais il faut bien en parler parce qu'il est là excellent pour mes vierges pour la communication les négociations les contrats les clarifications également pour mes capricornes également pour mes taureaux et les deux signes en amont en aval comme d'habitude qui sont mes cancers et mes scorpions la com c'est bon rien à dire on clarifie on en profite tout ce qui doit être clarifié à partir de mardi, mardi 2h du matin, Mercure, donc s'il quitte la Vierge, rentre en balance. Et lorsque Mercure rentre en balance, il revient donner cette fluidité, cette... On est moins dans l'analyse quand Mercure est en balance. En revanche, il est nettement plus adroit dans ce signe pour être diplomate, pour trouver le mot juste, le compromis heureux. Le, le, le point de concorde. On essaye dans toute relation aux autres de, de, de faire prévaloir ce qui va permettre d'être sur la même longueur d'onde. Et cet enjeu-là, il est majeur, c'est pour ça que c'est une immense qualité. La faiblesse de Mercure en balance, elle est simple, c'est que qu'ils ont tellement envie que ça se passe bien, il a tellement envie qu'on trouve un point de concorde, qu'il est capable de faire plein de concessions pour y parvenir, c'est la limite de son système. Vouloir trop bien faire, prudence. Bref, à partir de mardi Toujours les mêmes, me direz-vous. Excellent pour communiquer pour mes balances, pour mes gémeaux, vous êtes des experts, vous mes gémeaux, pour mes versos, hein, mes créatifs un peu originaux qui avaient l'art de comprendre les concepts, hein, compréhension instinctive des concepts. Voilà ce que ça vous apporte, cette influence de mercure qui vous veut du bien. Également excellent pour la communication chez mes lions et mes sagittaires. Voilà, ça fait deux. Mais ça ne s'arrête pas là, ça serait trop facile sinon. Il y a également Vénus qui est en plein cœur de la balance. Je, je m'attends à des remarques, parce que c'est vrai que je privilégie à mort. Vénus le charme pour mes balances, enfin quintessence du truc, pour mes versos, pour mes gémeaux, les y mes gémeaux, hein. faites de l'humour mais avec charme. Mais également pour mes lions et également pour mes sagittaires, dont j'aime la joie de vivre. Pour vous cinq, ça fait trois. Hein. Soleil conscience, Mercure, communication, Vénus, fluidité dans le relationnel affectif avec les besoins d'affection qu'on exprime avec plus d'aisance. Voilà la toile de fond pour vous cinq. Et puis, il y a maintenant Mars. La planète retrousse les manches. Il fait bon aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc voilà, je retrousse les manches conceptuellement. Mars l'action est en gémeaux, on le sait, il va y traîner en quelque sorte, parce que Mars il traîne pas trop, mais il reste là statique dans ce signe jusqu'en mars 2023, de mémoire, début mars. Mars l'action pour mes gémeaux, hein, toujours la pêche, pas fini de vous en parler de ce Mars en gémeaux, excellent au niveau de l'énergie pour le coup, mais optimisé pour mes balances, topissime aussi pour mes versos, excellent pour mes lions et cerise sur le gâteau pour mes béliers. En ce moment, mes béliers, c'est vrai que les planètes, lorsqu'elles sont en balance, forment des oppositions, donc ça fait de l'énergie en dents de scie, ça euh, crée de l'impatience, de, parfois des montées en chaleur, comme vous pouvez les avoir, c'est comme ça, hein. et puis on peut un peu rentre dedans, on discompense, on, on y va franco-frontal. Le fait d'avoir Mars, votre planète maîtresse, en soutien, là, en sextile, hein, qui vous veut du bien, ça permet de canaliser l'effort et l'énergie faire gaffe au verbe, faire gaffe à la brusquerie, mais dans tous les cas, dès qu'on doit prendre un truc en main, cet apport de mars vous rend extrêmement pratique et efficace, et rapidement, surtout, c'est ça qui est intéressant et important à retenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre Il y en a dont je n'ai point parlé, je vais essayer avec les planètes lentes. Jupiter, toujours en bélier, 2 degrés, il rétrograde, il rétrograde, il va bientôt retourner en poisson. Les signes d'eau, vous allez être content, à partir du 28 octobre, on n'y est pas encore. Jupiter, tout début du bélier. Donc en ce moment, mes début bélier, mes début lion, quand je dis début, c'est premier des camps, pour faire court. Euh, début bélier, début lion, début Sagittaire, début Verseau, début gémeaux, Jupiter, il vous veut du bien, ce qui est en train de se préparer, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Saturne, Saturne, 19 degrés du Verseau. Alors, on sait, il est fatigant, et éprouvant pour mes deuxièmes décans Verseau, éprouvant pour mes deuxièmes décans Taureau, éprouvant et fatigant pour mes deuxièmes Scorpions, et deuxième décans Scorpion, deuxième décans Lion. C'est momentané. Alors, en ce moment, on est en train de cliner tout ce qui doit l'être. Ce sont des passages, c'est comme ça. Il faut en tirer une meilleure partie. Apprendre à lâcher prise, pour vos quatre. Après, Uranus, toujours en Taureau, 18 degrés lui aussi, petite, petite bagarre entre Saturne et Uranus, entre le temps et la nouveauté, c'est une petite subtilité, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais faire regarder ce qui fonctionne. Uranus apporte son lot de créativité, son lot d'originalité, qui permet de voir les choses sous un angle différent, plus ouvert, plus constructif donc, pour mes taureaux, mes capricornes, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais également pour mes vierges, pour mes poissons, et pour mes cancers, Uranus, il est là en toile de fond, il est encore là pendant trois ans, il faut l'utiliser. Hein, tout ce qui concerne des réorientations, hein, des, des, des, des voies qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, hein, on peut l'imaginer de la manière dont on a envie, mais vers une sorte de, de soulagement, de libération pour aller vers du neuf, m'intéresse. Pour vous quatre, pour vous cinq. Mes taureaux compris, bien sûr. Enfin, Neptune en poisson, Neptune le délicat, l'inconscient collectif Jungien, Neptune l'inspiration, le feeling... Neptune est en poisson toujours, il va y rester lui aussi un bout de temps, il apporte cette, cette finesse de ressenti, vraiment parfois en excès, hein, mais le, la sensibilité est... Affleurante pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux et mes capricornes, surtout dernier décan. camps. Voilà. Ben, je crois que je n'ai oublié personne. Pluton, ben, il a pris sa marche directe depuis deux jours, donc c'est le gros morceau du ciel. Il est toujours en capricorne, il y sera jusqu'au 23 mars 2023, on l'avait bien noté. Donc tout ce qui nécessite un bon coup de balai dans, dans notre vie par rapport à ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui est, appartient au vécu, au passé, à l'ancien, c'est idéal avec Pluton. Pluton, lorsqu'il passe quelque part, a coutume de dégager tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Et La métaphore qu'on pourrait utiliser pour parler de Pluton, c'est imaginons que vous ayez un bateau qui est accroché au quai, il y a une grosse tempête qui arrive. Si le bateau est sain, solide et qu'il est bien arrimé, ça ne bougera pas. Pluton va lui donner un petite secousse, mais rien de négatif. En revanche, s'il est mal accroché, s'il y a des fuites partout, bon, au revoir bateau. Voilà. C'est l'idée de Pluton. Mais on peut tellement bien le canaliser. Il veut en ce moment tellement de bien à mes euh, fin taureau, fin poisson, tro troisième des décan, hein. fin vierge, fin scorpion. Voilà, vous quatre, c'est du bonheur. Pluton, il faut l'utiliser, l'optimiser pour... Avoir une vision la plus lointaine possible de ce vers quoi on entend, donner un sens à ce vers quoi. On a envie de. de, de dans, dans lequel on a envie de s'investir, c'est son but, sa mission. Voilà, c'est l'idée directrice. Voilà, je voudrais terminer par un truc un peu atypique, parce que vous avez pris goût, puis moi aussi, à vous parler un peu technique astrologique. Alors j'ai fait un truc la semaine dernière où j'ai eu plein de commentaires en me disant, Jean-Yves, euh, tu as regardé les conjonctions euh, entre les planètes, euh, ça donnait des indices, et puis tu as oublié de parler de Uranus et de Pluton. Conjonction Uranus-Pluton. Uranus-Pluton sont des planètes qui sont assez complexes et elles se sont rejointes dans une séquence à orbe où elles étaient influentes. En gros, de mémoire, c'était dans les années 60, 60 jusqu'en 68 dans ces zones-là. Donc, certains l'ont à la naissance. Cette conjonction Uranus-Pluton et les subtile, ça s'intéresse au cas par cas. Au cas par cas. Pourquoi Parce qu'on met en adéquation Pluton le rebelle, celui qui a besoin de nouveautés, transformation, de bouleversements soudains, hein, et Pluton le maître des enfers. Et cette, cet antagonisme de de deux planètes lentes et lourdes qui fort heureusement se réunissent très rarement parce que le premier fait son tour en 84 ans, l'autre en 250, je vous invite à imaginer que leurs conjonctions sont assez rares, on n'est pas prêt d'en voir une avant un bout de temps, euphémisme, et quand on est concerné par ce duo-là, tout ce qui va être connecté à une conjonction Uranus-Pluton va faire jouer dans la connexion un côté à la fois rebelle. Et à la fois conscience profonde des enjeux, ce qui crée un jeu de dualité assez fin, assez subtil. Et encore une fois, ça s'analyse individuellement sur chaque profil pour voir les incidences que ça va. Et c'est complexe de le faire en collectif. C'est dit. Allez, je voudrais vous parler, j'aurais terminé avec ce que j'appelle les outils. Je suis mais, extrêmement attaché, lorsque je regarde une carte du ciel, bien au-delà de l'horoscope collectif que je vous présente là, à m'appuyer sur les outils d'un thème. Qu'est-ce que sont les outils d'un thème Ce sont nos trois talents. Hein, euh, certains en philo appellent ça les trois colonnes qui soutiennent le temple, hein, on les appelle sagesse, force, beauté. Et dans le concret, il s'agit de Mercure la communication, Vénus l'affection, Mars l'action dont je vous parle toutes les semaines. Certains d'entre nous vont avoir les trois très puissants. Donc ça va donner à la fois, mais c'est très rare, à la fois des bons communicants, des affectueux ouverts qui expriment leurs sentiments et des actifs. Super, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dessert, c'est extrêmement rare quand on a les trois ensemble, c'est que du bonheur. Certains vont par exemple avoir une fragilité au niveau de Mercure, mais Vénus et Mars très puissants. Alors si on a une fragilité au niveau de Mercure, la communication sera entravée, sera moins simple, il faudra aider, mais en revanche on aura affaire à des profils qui seront affectueux et bosseurs. Si Mercure est beau, Vénus est fragile et Mars est puissant, on a affaire à des gens qui sont des bons communicants et des bons travailleurs, mais pas toujours à droit pour être dans les émotions, l'affect et le rapprochement. Voilà, c'est ça ce que ça donne et puis si vous avez autre cas de figure euh, quelqu'un qui a un très beau Mercure une très belle Vénus et un Mars un peu faiblard ça va être des profils qui vont être d'excellents communicants très affectueux mais quand il faudra retrousser les manches comme j'aime tant le dire ben, ça sera un peu plus complexe ça sera le dernier rouge sur lequel on s'appuiera et cette tournure d'esprit là si vous arrivez à vous l'approprier ben, vous allez faire des pas de géant dans les décortications d'un profil je voilà. voulais vous donner quelques petits trucs comme ça parce que j'aime bien c'est dit Merci pour euh, vos likes, vos S abonnements. S abonnements, vos likes, et de... vos gentils commentaires, euh, pff, toutes les bonnes énergies qu'on partage. J'ai un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que quand on arrive à être dans l'état d'esprit, d'être dans les bonnes énergies, oh, grand Dieu, ça n'a pas de prix, et puis euh, faut pas le lâcher. Quoi. Merci, à bientôt, je vous prépare plein de trucs.